Terre Sainte Magazine, 60 pages pour aller plus loin grâce à une variété de rubriques. Découvrez l'histoire et l'actualité des chrétiens de la région, des lieux saints, mais aussi des peuples qui aspirent à la paix. Tous les deux mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Sautez le pas, abonnez-vous